Laisse, pas c'est notre copine Oui voilà, tu vois, elle rêve. Non, tu sais, nous aussi on est des bois Oh j'ai de Oh, je suis pas seule. J'étais pas seul. j'étais dans mon monde. Oh des fois tu es pareil en classe dis -nous, sinon, on est t'es pas c'est vrai ça C'est quoi tout le monde Ah, attends, vous ne trouvez pas qu'il fait chaud là Arrête de changer du sujet s'il te plaît Ok, on se calme Alors, 2 de... Là où je vais Roulement de tambour Géantissima Là-bas, tout est géant Vraiment tout Surtout les bonbons. Les sucettes, on peut les sucer pendant trois mois. Mais pourquoi t'as besoin d'y aller Nous, genre, avec Lucie, on n'a pas besoin d'y aller. Bah, ben, pour faire le présent, la réalité. T'as des problèmes avec ta famille Non, t'inquiète, je suis en très bon terrain avec ma famille. À l'école Ouais. C'est trop énervant. C'est monsieur... Mais il s'appelle déjà. Ah oui, le Le prof Bah oui, t'inquiète. Il m'énerve trop. Tout le temps, il est chez moi. Oui, je t'ai vu bouger. Mais Allez, tu vas en piquer. C'est oui. au Maïssa, tu viens avec moi, je suis le proviseur. Dure. Allez, je suis le proviseur. Ah. Dès que j'ai une bêtise. Maïssa, encore toi Oh quoi bon, Franchement. Bon, maintenant, vous savez, je connais le coin par cœur. Par cœur. Centimètre par centimètre Il devrait peut-être repasser un coup de peinture parce que ça craint Mais <rire> t'inquiète lui c'est pire hein Il sait même pas brosser les dents puis il sait pas quand il vient Non en plus il pue la laine dès qu'il parle Son ouais. fils c'est pas mieux Ça c'est sûr Non mais Johan pourquoi il est à côté de moi ouais C'est lui à chaque fois il fait les bêtises Mais comme c'est son fils Ah bah ben là on dit rien Mais du coup on te charmer sur toi Ouais. Parfois la viande est injuste hein. T'inquiète pas, la prochaine fois que ça arrive, on t'aidera, on te protège. Bon, oh, merci. Mais bon, ces temps-ci, j'ai perdu l'espoir, remarqué Pourquoi Bah ça fait depuis assez longtemps quand même qu'il me, qu me parle mal de tout ça, tout ça, et personne qui fait rien. Hein. Mais bon, c'est pas grave, merci quand même, cops. Oh, salut Luxor mais elle est, elle est folle celle-là celle <rire> Mais à qui tu parles <rire> À qui tu parles Par à qui Parle à qui Ben Luxor C'est qui Mais bah, il n'y a personne Ben bah, si. Ben bah, non. C'est là -haut. Mais Non, elle est parfaite. C'est le gardien de Jean -Tchima. protecteur des bons Mais il est où Bah ben ouais, ça se fait pas, toi tu fais comme s'il si était là. Euh, L'histoire du jour, nous allons commencer par euh, le menu du requin. J'ai mangé des crocs. Hé, hey, attends, t le sort, hein. -t le Je vous explique hé c'est et très, très, très bien. <rire> un il uh, Lucie, please. Hein oh. Non, en anglais, cest Ah Ah Ah Qui a fait Tiens, fais ça C'est toi C'est toi C'est toi. Je sais pas. C'est toi Mais non, c'est Johan. Mais c'est Johan, c'est sûr euh, Regardez oui. Au, au r, il manque un orthographe. Non, ce n'est pas possible. Mon fils, il fait pas des bêtises. sais mon... pas Moi, je suis sûr que c'est encore moins ça. Donne-moi ta feuille. Dis le meilleur feuille ah. C'est la, la même non, écriture, regardez. C'est la même écriture Non, moi, je fais pas des, des, des fautes d'orthographe. Mon fils, tu arrêtes de parler de mon fils, c'est... Mon mais fils, -ce il fait que pas il fait peut... des bêtises Donc, ça, oh. On Maïssa, pas je suis sûr que c'est toi encore. Non. Oh, je vais effacer ça, ça m'énerve. Mais... Monsieur, oh. je vois pas, vous pouvez me casser de Qui Tiens, fait ça. Mmh. Ah, je t'ai vu le bras. Regarde, vu, le bras. Regarde il est là Maïssa, j'ai vu ta main. Se lever. Alors, Maïssa, je supporte plus, tu vas au coin maintenant. Non. Pardon oui. Pourquoi votre fils il va pas Je te refuse tout ordre mis. Oh mais Maïssa, tu viens avec moi chez le proviseur, tu te dépêches Pourquoi votre fils, si il n'est pas puni, donc il dort Mais parce que, comment ça, il ne fait pas des bêtises quand il dort Oui, ah ben ouais, mais elle, quand elle dort, dort Maïssa, elle ne faut pas. Maïssa, tu viens moi avec moi chez le proviseur Voilà, nous aussi. Maïssa, je vais appeler ta maman ou ton fils. Ça, c'est moi. Allez, c'est le premier. Ah, mon fils, tu surveilles la classe. Hey, toi, tu te réveilleras. Allez. Mais ça, si tu es là, c'est qu'on peut plus, qu on te garder plus garder maintenant. maintenant. C'est qu'on peut plus te garder maintenant. On va te renvoyer. Mais c'est pas moi. C'est pas la première pas la fois, fois que tu viens dans vous mon bureau. bureau. Donc on prévoit que vous expulser de l'école. Mais c'est pas moi, c'est Monsieur Roquin là Monsieur Roquin, c'est ton professeur, tu lui dois le respect. Là, j'ai préparé une convocation pour tes parents pour pouvoir te renvoyer de cette école. Parce qu'on ne peut pas continuer avec un enfant comme toi. Voilà, mademoiselle, vous pouvez partir. Maïka, je suis heureux de te revoir. Je sais que c'est difficile pour toi avec monsieur requin. J'aimerais tellement que requin prenne conscience de ses avisements envers moi. Hum, mmh, petit requin, non. Hein? À Géantissima, nous possédons des bonbons qui permettent aux humains de se rendre compte de leur action. Est-il possible euh, d'en avoir un pour euh, nos petits requins encore le moment. Oh, J'aimerais tellement que vous allez qui viennent ici. Je ne les connais pas encore. Les entrées moi. Il faut que je les connaisse mieux. D'accord Merci Luxeur. Et à bientôt. Au revoir, Mysa. Je l'avais dit? Ça, Allez, vas y vas hein euh, Et c'est lui ah, Attendez, mais c'est même qui nous a. c'est le c'est <rire> 你看 Je suis avec nous ne c'est parce qu'à la maison, bah, mon père me frappe parce qu'il ne sait pas comment m'occuper de moi. Pas... Non, c'est pas grave, je me bats soigner. peut Ok, merci. Je pense qu'il y a une femme. goût d'eau y a-t-il dans un verre vide, un... Lola une et... pourquoi parce que comme ça il est plus vite <rire> un point deuxième question je ne peux pas marcher mais j'ai pourtant un dos et quatre pieds une chaise ah, oui, oui, C'est ça. deux Troisième question. Je ne fais pas de bruit quand je me réveille, mais je réveille tout le monde. Le soleil. Oui quand je tombe, je ne me fais jamais mal. La nuit. Oui. Et maintenant, passons aux adultes. Comment verrais-tu les adultes de tes rêves? Qu'ils soient allés quick, qu'ils sont généreux une dernière chose, comme si on était avec eux, euh, avec des amis quoi. Ouais tu as, réussi... bon. tu as réussi Tu as réussi l'épreuve de zénie. Bravo Lola C'est là C'est Non. Non. Non. C'est Non. Non. Non. C'est C'est C'est Mais non, il n'y a pas de bille, ah, okay. il n'y a pas de Ah oui. Il n'y a que le oh Là-bas, regardez oh oh Là-bas, regarde, regarde Ah, ma papillon C'est une géante, une géante Envers... Asseyez-vous, mesdemoiselles hmm Oh, c'est bon oh, oh, oh, oh, oh La robe, elle est un peu grande, monsieur. T'as été une lettre en choc Non, est ah, grave. Voilà, vous avez vu le de monde des chemin À présent, vous pouvez repartir. Vous, nous, nous reverrons. À voir avec Pierre, et à bientôt une infinie d'aller montrer tout le monde. Oh Regardez, un gars a oublié de mettre sa tangue. Ça oui. <rire> dans les bonbons, j'en Il ne faut pas abîmer les bonnes choses. les aurez regardé vivre. Elles font preuve de courage et de persévérance dans leur vie. Elles sont même capables de pardonner et d'aider ceux qu'elles n'apprécient pas. Ce sont de bonnes petites. Je donnerai le bonbon à M. requin qui leur permettrait de prendre conscience de ces agissements avec Maïssa. Hey, what do you do Hello Hello Qu'est-ce que vous faites au lieu de travailler là hein? C'est quoi ça on peut, on peut bon Bah oui, 50 ans, c'est beau quand même. Ouais, c'est un chiffre rond. Bon. Et puis, avec tout ce que vous nous avez appris, c'est vrai quoi. quoi. Ouais, quoi. You... You... Chaque instant passé à vos côtés était une source de bonheur absolue. Mm -hmm. J'ai des larmes aux yeux, mais au pourcent. Yo, ça Ya, ya. Oui, vraiment ça. C'est pour me Ben, ben oui, je vois. <coughs> <Our coughs> birthday. Happy birthday, birthday, birthday to you, Mr. Carlin <coughs> Happy birthday to you Oh, merci les enfants oh, Comme si gentils si les enfants en fait en oh. ouais, Il vous a même réservé une part non, Oui, regardez Votre part sont... la plus grande C'est oui, la, oui. la, la plus belle. grande Eh bien, vous allez mettre le doigt dessus et vous mangez un bout Ok Hein Voilà un bout je vais attendre voir. Des vous des êtes des pas mort Alors que euh... ce n'était pas pour m'empoisonner. Ben non, mais... pas débile, non. Vous êtes vraiment gentil avec moi Ben oui Oh là là là là Moi Je suis dans droit Qu'est-ce que vous êtes gentil Oui c'est vrai. vrai Oui, c'est vrai Mais la chambre, c'est ce que je préfère. Oui. Oh, je vous attends pour manger. Oh mais alors, hein, à cette magnifique classe c'est vrai, à ce magnifique prof! Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai reçu quelque chose du ciel. Mm. Oh, je me sens tout léger. J'ai envie de danser. Ouh. Ouh. Ouh. Quelle grâce, monsieur? N'est-ce pas? C'est vrai. En parlant de grâce, je voulais vous demander pardon. Parce que grâce à vous, j'ai compris que la vie était plus belle quand il y a de l'amour, de la douceur, et des bonbons du respect de la gentillesse. Aussi Mais à culpa Je vous demande pardon, les enfants. Et toi, Marissa Je reconnais que j'ai été injuste avec toi. Euh, plus Alors, il faut que je t'avoue quelque chose. Okay. Quand j'étais petit garçon, quand j'avais ton âge, j'étais en classe ici. Et dans ma classe, il y avait... ton papa. Et ton papa, il était beau, il était grand, il était fort, et, et moi j'étais petit, il était maigre, j'étais faible. Alors, je crois que j'étais méchant avec toi à cause de ça. C'est moi qui m'a donné toutes ces qualités. Alors je te demande pardon. Est-ce que tu me pardonnes D'accord. Yeah ah. Ah, oh, je suis content. Ça fait du bien d'avouer ses péchés. Hein D'être pardonné. Vous pouvez que je vous dise quelque chose Pour mes 50 ans, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que j'ai toujours cru que bien, nous, bien. les adultes, on avait raison et que les enfants, ils devaient écouter. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on est pareil. On est à égalité. Et que des fois, les adultes, ils apprennent beaucoup des enfants aussi. Grave. Et oui. oui. Et Maïssa... Je vous apprends que vous n'êtes plus renvoyé l'année prochaine. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, poisson, President. Happy birthday to you, petit Poisson. Et oui, fini en anglais.